Quand Dieu regarde sur notre passé, eh, que nous, nous pouvons, euh, qu'il amène à notre conscience euh, des choses qu'on a, qu'on refoule en nous. Et euh, quand on demande le pardon, si Dieu est pardon, c'est que nous avons besoin d'être pardonnés, généralement, dans laquelle nous avons besoin de, être, de, de nous repentir et et d'avoir le pardon de Dieu, nous avons euh, Dieu nous donne l'ouverture et la position juste par rapport à, à, ce qui, à ce que ce qui a pu être un passé oui. et, et de, de, de, de, de, c'est la guérison totale parce qu'à ce moment-là euh, euh, on, on a la, on a la conscience euh, la position qu'on aurait la position juste et droite en Dieu après, après, euh, quand on, on, on peut à ce moment-là euh, avoir une autre perception par rapport aux personnes qui, ont, qui sont en face de nous, puisque nous, on aura été pardonné, On est en, en renouveau de vie. À fait quand en fait on réalise euh, que nous sommes appelés à voir les choses comme Dieu les voit, lorsqu'on commence à entrer dans la lumière de Dieu, on voit les choses sous un angle complètement différent et on est capable de voir en fait. Les choses que nous ne voyions pas avant, dans notre propre vie. Dieu change les lumières. Donc s'il met, si met sa lumière dans notre vie, notre vie va être illuminée. Elle va pas être illuminée pour la honte et la culpabilité. Elle va être illuminée pour la vie et la bénédiction. Vous savez, les gens qui sont toujours coupables, il faut qu'ils arrivent à se positionner. Où je suis coupable, réellement, hein? j'ai mal fait, et puis Satan vient tout le temps me le rappeler. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire Une seule chose, toujours la même, la repentance, c'est le remède de Dieu. Tu te repens devant Dieu, Dieu est un Dieu de pardon, et Dieu est un Dieu de restauration. Mais si on est constamment sous une culpabilité alors qu'on n'a rien fait, et eh bien là vous savez une chose, c'est que vous êtes accusé par Satan. Peu importe, il y, a, il y a certainement des choses qui ne sont pas encore venues à votre conscience, mais, mais Dieu ne, ne, ne regarde pas euh, ce qui n'est pas encore venu à votre conscience. La culpabilité ne vient que de Satan. Satan nous est l'accusateur des frères. Et la, la, la chose à faire face à l'accusation de Satan, elle est simple. La chose à faire face à l'accusation de Satan, elle est simple. C'est, on a un ordre, résistez Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Donc où je suis coupable, j'ai une solution, c'est la repentance. Ça c'est le remède de Dieu pour une pleine restauration Où je ne suis pas coupable Mais Satan m'accuse et je dois lui résister Si je lui résiste, il s'enfuit de moi Ça veut bien dire qu'il il travaillait en moi On ne peut, peut pas dire le contraire C'est la Bible qui le dit Résister au diable, il s'enfuira de vous Il s'enfuira de vous. Nous avons un combat à mener. D'abord, il nous a demandé de persévérer. Donc, il nous a demandé à nous d'être acteurs, de faire un, le choix de Dieu. La passivité est la pire des choses chez le chrétien. Et d'ailleurs, euh, dans, dans, dans l'accompagnement pastoral, c'est la chose la plus dure. Je dis que la passivité est la chose la pire euh, pour le chrétien. Et c'est la chose la plus dure quand on la rencontre dans l'accompagnement pastoral, parce qu'il y a une paresse de l'intelligence qui fait que euh, Satan peut profiter de l'intelligence de la personne comme un terrain de jeu. Et à ce moment-là, on ne peut pas arriver à amener cette personne à faire ce que Dieu demande, c'est d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Donc la personne accepte n'importe quelle pensée qui lui traverse la tête et la tient pour vrai. Une personne qui, euh, quand, on, quand, on, quand on est en recherche, parce qu'on est des chercheurs de Dieu, je dirais, euh, euh, mais c'est pas avec des convictions qu'on doit arriver dans. Non, les convictions, c'est Dieu qui va nous les donner. Les convictions, c'est Dieu qui va nous les donner avez cité euh, Liane Oui, qui parle de la présence incarnationnelle de Christ en nous oui Christ en nous et c'est voilà et c'est bien à en ça l'espérance de ça. la gloire voilà c'est bien le persévérer le résister et c'est le chemin de foi, le Pâtre Christ en nous. Et c'est bien ce, ce à quoi tout homme de foi doit euh, résister, parce que c'est la résistance à laquelle euh, nous, avons à, nous avons à combattre. Enfin, je ne sais peut-être pas combattre, mais euh, je veux dire, euh, c'est une le, le juste placement que nous à les, à, à, à, à, à lequel dans lequel nous devons euh, évoluer sur euh, euh, jusqu'à la jusqu'à la fin de jusqu'à jusqu'au bout jusqu'à jusqu'à la fin de notre vie je dirais voilà euh, je pense voilà. que là on rejoint ce qu'on avait je crois partagé déjà la semaine dernière, c'est euh, cette dimension du nouvel esprit qui nous est donné et ce nouveau corps, cœur qui nous sont donnés dans le cadre de la nouvelle alliance. Vous vous souvenez, Ézéchiel, où Dieu dit que je mettrai en eux un nouvel esprit et je mettrai un nouveau cœur et sur le cœur, il va graver sa loi. Ça, c'est dans le cadre de la nouvelle alliance. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous acceptons euh, son amour, lorsque nous découvrons eh ben, que lui est mort à notre place, nous entrons en fait dans cette alliance nouvelle, cette alliance renouvelée de sang en Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est le médiateur. Nous rentrons là-dedans, nous avons donc un nouvel esprit, on avait parlé de l'être intérieur, nous avons donc un nouvel être intérieur qui est susceptible de rentrer en relation avec Dieu parce que l'esprit que nous avons à notre naissance est celui en quelque sorte hérité de notre ancêtre Adam. Et vous vous souvenez que Dieu avait dit à Adam au jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a transgressé l'alliance. Il est rentré, il, il, est, il est mort à Dieu en quelque sorte. Hein, la mort, c'est la rupture de relation. Son esprit donc ne peut plus rencontrer Dieu, et c'est pour cela que dans la nouvelle alliance, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, Dieu nous donne un nouvel esprit. Qui va permettre d'avoir qui va nous permettre d'avoir cette relation à dieu tu fais référence à ce verset christ en vous l'espérance de la gloire ce n'est pas un objectif à atteindre c'est une réalité première de tout enfant de dieu et cette réalité c'est elle est à expérimenter comme tout ce qu'on a dit que nous devons expérimenter, dès l'instant où nous avons cru. Cette, cette réalité ne va être actualisée dans notre vie que par notre foi. Nous avons une démarche de foi à faire, mais je vais démontrer ma foi par mes œuvres. Donc je vais forcément avoir une application concrète dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, je vais avoir une application concrète de ce fait-là que j'ai saisi, que j'ai ce nouvel esprit, que j'ai un être, un, un esprit, une, comment expliquer, un, mon être spirituel est en relation avec Dieu parce qu'il a été fait nouveau. Mais je suis dans un corps et ce corps, avant de rencontrer Jésus-Christ, avait aussi un esprit. On n'était pas sans esprit, on avait un esprit qui était ouvert aux puissances des ténèbres. Donc il y a constamment cette lutte entre la chair, et je vais définir la chair selon les Écritures, la chair c'est le corps et l'âme, c'est-à-dire la partie naturelle créée de notre personne, et l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit nouveau que Dieu nous a donné, qui est le trône du Saint-Esprit. Paul va dire que notre corps est le temple de l'Esprit. En fait, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est cet Esprit Saint qui habite en nous, et qui peut tabernacler en nous, mais il ne va pas tabernacler, avec l'impureté, d'où la nécessité de délivrance. Si je suis captif encore de mon passé, je ne peux pas être avoir cette cette euh, cette abondance de vie à laquelle j'aspire. Je ne peux pas être rempli de la plénitude de l'esprit parce qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place parce que l'impureté qui est dans ma vie va éteindre. Va attrister le Saint-Esprit qui ne va plus pouvoir euh, se manifester et, et après je vais penser que euh, ben je n'ai pas l'esprit. Tout, toutes les fausses théories euh, qu'on peut trouver dans les enseignements divers et variés. Notre passé euh, a besoin d'être guéri, libéré, assaini, euh, nettoyé. Pour que nous puissions être ces, ces disciples de Christ qui sont des temples de l'Esprit de Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand nous mesurons ces, ce potentiel qui est le nôtre, euh, et ben nous adorons Dieu parce que c'est trop grand. Et nous avons un témoin, c'est pour nous-mêmes, parce que nous avons le fruit de l'esprit. Et si nous avons cette honnêteté de regarder quand tout les le fruit qui est, qui a plusieurs qualificatifs, nous pouvons, en toute honnêteté, savoir que. Nous pouvons parfois ne pas être dans l'amour, ne pas être dans la joie, ne pas être en paix, manquer de patience, de bonté, de bénignité, la fidélité, de douceur, de tempérance. Donc juste ça pour nous-mêmes. Puisque si nous sommes esprits, en totalité, en Christ, nous avons les fruits qui vivent en nous en totalité et nous les exprimons. Donc nous pouvons savoir que nous avons des manquements. Le fruit de l'esprit, il est porté parce que l'esprit a toute liberté euh, de couler en nous. Nous ne, nous ne portons pas le fruit automatiquement. Le fruit de l'esprit est pour les autres. Hein? Euh, si tu prends l'exemple, parce qu'il faut toujours se, se retrouver, enfin, se, se rapporter à, à ce qui est palpable dans la réalité, et quand euh, dans la Bible on prend une image, eh bien, il faut déjà connaître ce que veut dire l'image. Quand tu as un arbre, un arbre fruitier qui pousse dans la campagne, mettons un, un pommier, euh, s'il si est bien planté, il est bien enraciné, euh, il est bien arrosé, il va porter des fruits. Comment porte-t-il des fruits Il va d'abord euh, pousser des, des, des fleurs. Les fleurs vont être pollinisées et ça va donner les fruits. Les fruits ne sont pas pour l'arbre. Les fruits sont pour les enfants qui passent et qui vont cueillir une pomme Ils vont dire « Hum, mmm, qu'est-ce que c'est bon !» Et une bonne pomme, c'est un bon arbre. Le Seigneur Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Bien. Comment est-ce qu'un fruit va pousser Parce que la sève va monter de la terre au travers du tronc, des racines du tronc et des, et des, euh, et des branches. Il va pousser des fleurs et après il va pousser des fruits. Il y a donc un temps, une durée qui est nécessaire pour que le fruit se manifeste. Dans nos vies, c'est exactement pareil. Qui est-ce est, qui est, -ce est l'arbre C'est l'homme. L'homme est souvent comparé dans la Bible à un arbre. Un bon arbre va porter de bons fruits. Il va commencer par faire des fleurs, on va reconnaître, tiens c'est un pommier, mais ce n'est pas parce qu'il a de multitude de fleurs qu'il va y avoir une multitude de fruits. Il va falloir que la sève monte, que la sève monte, que les branches ne soient pas cassées, que les branches ne soient pas malades, que les branches ne soient pas abîmées, pour que le fruit puisse se former et le fruit de l'esprit va se former pour les autres. C'est donc les autres qui vont considérer l'arbre et ils vont dire c'est un bon arbre parce que moi je trouve le fruit sur ce, sur ce sur ce pommier je trouve des pommes sur sur cet arbre qui se dit euh, croyant chrétien euh, vivant de l'esprit eh bien je trouve le fruit de l'esprit la bonté la joie la paix etc ça, je vais pouvoir cueillir sur cet arbre. Quand je rencontre une personne, je dois pouvoir voir ses fruits. Ils ne sont pas innés en lui, en cette personne. Ce n'est pas des fruits qui sont, qui, sont, qui sont fabriqués. Non, ils vont, être, ils vont pousser parce que l'arbre va tirer cette sève de la terre, va recevoir la pluie du ciel, va prendre le temps de, de, de fructifier et de former des fruits. Pour, pour nous, c'est exactement pareil. Nous portons le fruit de l'esprit si nous laissons au Saint-Esprit euh, la possibilité de couler en nous. Si la sève est, elle est dans une branche cassée, il n'y aura pas de fruit dans cette branche. Eh bien, nous portons le fruit de l'esprit pour les autres. Et ce sont les autres qui vont pouvoir dire « Oui, ça c'est un bon arbre, je reconnais les fruits de l'esprit dans cette personne ». La paix, la joie, ça c'est un critère de discernement. Quand on est face à des gens, quand on est face à des gens, nous avons besoin, nous avons un ordre de discerner les esprits. Nous avons besoin d'obéir à cet ordre. Nous ne pouvons pas dire, parce que le monsieur qui est en face là se dit chrétien, qu'il est chrétien. Ce n'est pas sur cette base-là, ce n'est pas parce qu'ils mettent étiquette chrétien, je me suis converti à telle date, dada, que je suis chrétien, je vais à telle église, je donne ma dîme et tout ça. Non, je ne vais pas reconnaître un homme à ce qu'il dit, qu'il fait ou qu'il est. Je vais reconnaître un homme, disciple de Christ, au fruit qu'il aura, qu'il porte et qu'il porte pour que je puisse, moi, en profiter. Vous comprenez ça Les fruits de l'esprit sont pour les autres, ne sont jamais pour l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui va prendre une de ses branches et qui va aller cueillir une pomme et puis il va croquer la pomme. C'est cocasse hein, cette image-là. C'est bien les enfants qui vont passer sous l'arbre ou les passants fatigués qui vont passer sous l'arbre et qui vont cueillir des pommes. Oh, qu'est-ce que c'est bon Ils vont se rafraîchir. Dans, dans la présence de cette personne, ils vont découvrir le fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui, qui met du temps à, à se montrer hein, et qui attestent que l'arbre est bon. Par contre, les dons. Les dons, quand Dieu accorde des dons aux hommes, c'est sans repentir. C'est-à-dire que euh, Dieu donne euh, des dons, mettons, à des, à, à des personnes qui vont les exercer. Et ils vont les exercer même s'ils si ne sont plus, même s'ils si sont déracinés, qui ne peuvent plus puiser dans le sol ce dont ils ont besoin pour faire des fruits. Et on a un exemple très évident dans les Écritures, c'est l'histoire de Balaam. On voit Balaam, qui est un devin, est, mais qui pouvait donner l'impression d'être un prophète de l'Éternel. Et cet homme, parce que ben, ce qu'il disait justement... Euh, il y avait des choses qui arrivaient, quand il bénissait les gens, ben la bénédiction arrivait, puis quand il maudissait, on peut se demander par qui il maudissait, ben les choses arrivaient. Donc Balaam a été invité par le roi de Moab, Balak, à venir maudire le peuple d'Israël. Et Balaam était, était quelqu'un qui, qui allait à la rencontre de Dieu, Dieu lui parlait. On dit, mais comment ça se fait Parce que notre esprit... Soit il est mort dans la relation à Dieu et donc forcément ouvert au monde spirituel, soit il nous est donné un nouvel esprit dans le cadre de la nouvelle alliance et à ce moment-là, nous sommes vivants à Dieu. Mais si notre esprit hérité d'Adam euh, n'est pas, n est, n est pas euh, comment dire, mis à sa place, c'est-à-dire que c'est le nouvel esprit qui doit prendre sa place, et il prend sa place petit à petit, et c'est le nouvel esprit qui va fonctionner, et bien mon mon ancien esprit va être connecté au monde des ténèbres, et avoir ce, ce, ce contact qui de toute façon à terme va mener à la mort, et si vous regardez la, la mort de Balaam, c'est une mort violente. Donc on peut bien commencer et mal terminer. On peut bien prendre une bonne direction et pourtant mal terminer. La, la, nous sommes des êtres spirituels avant toute chose, et des êtres spirituels forcément fonctionnent dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire dans la dimension du monde spirituel, qui n'est pas le monde physique, qui n'est pas le monde concret. Nous sommes des créatures faites à l'image de Dieu, nous sommes donc des êtres spirituels avant toute chose. Mais soit nous avons reçu un nouvel esprit qui nous permet d'être dans cette relation à Dieu, soit nous fonctionnons avec notre ancien esprit, et là c'est un esprit de mort. Et D'ailleurs, quand on lit les Écritures, dans le Levitique, il est dit que celui qui avait l'esprit d'un mort en lui-même devait mourir. Dieu ne supportait pas le mélange. Nous, nous le supportons. À l'époque où nous vivons, nous le supportons. Mais Dieu ne le supporte pas. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion. On n'arrive pas à voir clair. Dieu est lumière. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Je peux pas. Euh, Salomon, mais si un homme juste tombe, le péché tombe. Ah, j'ai un petit, j'ai un petit problème à te dire. Si un homme juste tombe dans le péché, sa droiture d'avant ne le sauvera pas, absolument. On n'est pas, on n'a pas un billet pour le ciel acquis définitif. Ça, c'est un, un enseignement de démon, c'est une hérésie, c'est complètement faux. Le salut, il s'obtient à la fin de la course. C'est pour ça qu'il nous est demandé de persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Pas autrement. Si nous ne persévérons pas, on peut tenir toute notre vie, Lâcher deux minutes avant notre mort, on, a, on aura tout perdu ce qui était avant. Tu n'es pas tenu en compte ça Sa droiture d'avant ne le sauvera pas, c'est tout à fait vrai. Ézéchiel 33, verset 12. Merci Salomé. Je vais regarder lorsque nous euh, échangions euh, en, Roma, en romain, euh, épître aux romains 11, 11, 20, 25, un peu plus, lorsqu'il est dit et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'outerai leurs péchés. Donc c'est bien la Nouvelle Alliance oui. qui est exprimée là. Et euh, le chapitre euh, en Romains, euh, le chapitre 11, 25, euh, 32, euh, exprime bien euh, euh, ce que nous avons partagé ce soir, Je, voilà, une partie, euh, voilà.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 Il détournera de Jacob les impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Amen mmh de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de Lui, par Lui et pour Lui que sont toutes choses, à Lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen, Amen, à Lui la gloire dans tous les siècles. Amen.